Oui, bonjour à tous, Guillaume Marceau pour le Sud Ouest. Le premier, c'est euh, le drame de Saint-Martin. Euh, on se trouve avec un collège euh, regroupé de la cité scolaire et de Swaliga euh, qui a 28 divisions et qui a 16 classes pour fonctionner. Euh, le recteur euh, devait euh, acheminer des algécos. Les algécos, euh, peut-être, sont acheminés par miracle demain matin, puisque le président arrive peut-être les amener dans ses bagages, on ne sait jamais. Euh, on peut toujours rêver. Euh, mais en tout cas donc cette situation est dramatique, ça veut dire que pour la deuxième année consécutive euh, des élèves de la République française n'ont pas droit aux enseignements réglementaires à Saint-Martin, ça fait 12 mois que la plaisanterie dure, et ça va durer encore combien de temps Le deuxième point, euh, c'est un problème plus global, c'est le problème de la précarité euh, galopante dans notre Académie euh, puisque pour la première fois euh, depuis au moins 10 ans euh, monsieur le recteur a embauché plusieurs dizaines de contractuels au 1er septembre. Là, c'est pas que ça tirait dans tous les sens, c'est comme euh, le bateau prenez l'eau euh, de partout, le bateau éducation, eh bien, on a recruté des contractuels au 1er septembre. Et malgré ça, on a encore des classes qui n'ont pas d'élèves, ça veut dire que concrètement, on va encore recruter d'autres contractuels, qu'on va arriver à presque 500 contractuels euh, à la fin du mois de décembre. Et si on relie ça au fait que, dans le même temps, le ministre a expliqué qu'il allait supprimer 1800 postes, en encore il a menti, puisqu'en fait il va supprimer 1800 postes globalement, mais il va en supprimer 2600 dans les collèges et dans les lycées. 2600 postes dans les collèges et les lycées, ça veut dire qu'on va encore saigner l'Académie de Guadeloupe de 50 ou 60 postes, alors que dans le même temps, on a 500 contractuels qu'il faudrait créer. Donc ça renvoie clairement à notre revendication à la FSU, qui est de dire, classons toute l'Académie en éducation prioritaire. C'est une catastrophe, et c'est la jeunesse guadeloupéenne qu'on sacrifie. Et donc là, on a deux armes pour obtenir ça. Un, se syndiquer dans les syndicats de la FSU, pour montrer qu'on est les plus forts. Et puis deux, entre le 29 novembre et le 6 décembre, eh bien, voter SNES, NUMIPP, SNETAP, SNASUB, etc., et FSU surtout pour le comité technique, pour être majoritaire. Et à ce moment-là, on montrera véritablement au recteur et aux ministres que nos revendications ne sont pas des lubies de trois ou quatre énergies humaines, mais sont bien la volonté de la majorité de la profession et de la majorité de la jeunesse guadeloupéenne. Je vous remercie.